Nous allons voir les bases de la mise en page d'OpenOffice Writer, ou en l'occurrence LibreOffice, qui est exactement la même chose visuellement. Alors, si on a du texte, on va utiliser cette, cette barre principalement en sélectionnant le texte avec un clic gauche que l'on maintient pour sélectionner le texte puis qu'on relâche. On va pouvoir changer le type de texte, voilà, et donc changer la typographie. A côté, on peut changer également la taille du texte. On a différents éléments qui suivent. On peut mettre le texte en gras, italique, souligné. Afin de savoir à quoi servent les différents boutons, on peut tout simplement s'arrêter dessus sans cliquer. et Il y a une petite indication qui apparaît en bas l'élément suivant permet de centrer de mettre à droite ou à gauche les paragraphes ou le texte et ces éléments là sont un peu spéciaux, sont des éléments faits pour des listes des listes à puces donc imaginons que nous avons une liste en cliquant ici des numéros apparaissent en recliquant on les enlève et en cliquant ici il apparaît des petites puces. Les éléments suivants permettent d'écarter ou de rapprocher les listes. Par la suite nous avons la couleur de police, donc pour changer la couleur du texte, la couleur qui sert au surlignage, donc qui va surligner uniquement les mots, puis la couleur d'arrière-plan donc contrairement à la, la couleur de surlignage elle surligne toute la zone sur laquelle se trouvent les mots